la lecture. La lecture, c'est pas un loisir. C'est l'accès des accès. Ceux qui n'ont pas cet accès-là sont exilés en eux-mêmes. Et pour toujours. Ils vivent une vie d'exil et notre situation, à nous, France, n'est pas bonne. Il faut savoir la vérité vraie dont Montaigne parlait précédemment. Elle n'est pas bonne. Il faut savoir que quand même, il y a des populations qui sont interdites de lecture parce qu'ils ne savent pas lire, et l'illettrisme, qui est différent de l'alphabétisme, c'est-à-dire qu'on a appris mais on a oublié, c'est quand même 7% de la population. C'est 2,5 millions et demi de Français et de Françaises qui sont, qui sont en dehors d'eux-mêmes, exilés. C'est pas possible. Et contrairement à ce qu'on pense, il y a plus de, de 70% de ceux-là qui ont des parents qui parlaient français. Donc on ne nous dise pas que c'est des gens qui... Non et, et, et ces questions. Et autre point avec la, la spirale de, de, de, de, de l'exil, euh, c'est que euh, la, une grande majorité de ceux qui ont été conduits à survivre avec euh, le RSA, eh bien, ont des difficultés majeures en écriture et en calcul. Et c'est pas dire. Bon en français, on me dit, mais toi, évidemment, tu es écrivain, tu es bon en français. Mais on est, quand on est euh, mauvais en français, on est aussi mauvais en calcul, mauvais en réflexion. C'est un lien. Plus. Donc, c'est ce point-là. Et puis, il y a des gens qui sont, qui sont empêchés alors qu'ils savent lire. Nous avons visité euh, fleury mérochis Il y a dans chaque quartier de fleury mérochis qui représente euh, chacun 1000 de détenus, des formidables euh, bibliothèques. Simplement, il n'y a pas assez de gardiens. Pour, euh, pour y conduire les détenus alors si en prison on n'a pas la possibilité de se former de, de, de, de, de trouver une autre possibilité de vivre on reste dans ce qui a au fronton de Florimérogis c'est à dire une maison d'arrêt alors j'ai dit à la directrice maison d'arrêt pour des gens que peut-être tu vas un peu punir mais en même temps il y a quand même, y a quand même un, de réinsertion comment parler d'arrêt donc, euh, ces questions-là, vous sentez que... Et, mais en même temps, il y a les handicaps. On a travaillé avec euh, euh, la, la, la ministre chargée de, de, de, de ces drames, avec Madame Cluzel, et donc, ces gens sont empêchés. Notamment, et moi, j'ai été éditeur longtemps, tu l'as été aussi, avec plus de succès que moi, mais euh, c'était sur les éditions adaptées. Donc, les gens qui pourraient lire, ils ne peuvent pas. Et quand vous n'avez pas suffisamment d'installations de, de, de, de, de, de, audio, par exemple... Euh, ou alors avec des écrans, avec des, des grandes lettres, évidemment vous êtes empêché. Donc la situation euh, en France n'est pas bonne, il faut le dire. Depuis longtemps j'entends dire les responsables politiques que c'est une cause nationale. Moi j'aime bien quand il y a des causes nationales avec des obligations de résultats.